Je suis en train de lire le livre Le roi voleur d'histoire. Moi, là, j'adore les histoires. Avant le dodo, j'ai besoin d'une histoire. Non, de deux histoires. Trois, quatre, euh, beaucoup d'histoires. <rire> Mais imagine un roi voleur d'histoire. Tu aimerais que je te raconte un peu? Ouais! <rire> le roi. Régnait sur un pays lointain où tout le monde était heureux et les enfants adoraient se faire lire des histoires une après l'autre avant de s'endormir. Hmm. Mais un jour, le roi a su que le royaume voisin était plus riche. Eh, pour devenir plus riche qu'eux, il a donné l'ordre à tout le monde d'arrêter de, de faire des choses inutiles pour ne faire que des choses utiles qui lui rapporteraient de l'argent. Hum. plus d'accordéon plus de ballons plus de chansons plus d'histoires plus rien d'amusant c'est le malheur les gens obéissent mais sont très malheureux mais un petit garçon gaston a reçu un don à la naissance un don de conteur d'histoires il y a toujours plein d'histoires dans sa tête c'est difficile de ne pas pouvoir les partager une histoire c'est fait pour être raconté. Une histoire. C'est fait pour voyager. Hein? Un jour, il n'en peut plus. Gaston raconte une histoire à Camille, la fille du roi. Et bientôt, comme une maladie contagieuse, tous les enfants se racontent des histoires. Et même qu'ils les racontent à leurs parents, aux adultes. Hein? Moi, là, j'adore raconter des histoires à Madame Bonheur. Connais-tu la fin de l'histoire? Ben, je peux pas te le dire. Demain, prends ton vélo pour voyager à la bibliothèque du quartier où tu pourras trouver cette histoire et plein d'autres encore. Ouais! Bonne nuit.